Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Ceci est une vidéo majeure de ma chaîne. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que depuis janvier 2021, j'annonce publiquement et clairement qu'un grand réveil va venir. Je ne suis pas du tout le seul à annoncer ça. Il y a beaucoup de gens qui partagent ça également. Pourtant, on. On oppose souvent à cette idée le fait que la Bible dit que dans les derniers temps, les cœurs vont s'endurcir, se détourner de la foi et que l'iniquité va augmenter. Je veux dire que cette réalité de l'iniquité qui augmente n'empêche pas et n'empêchera jamais Dieu de sauver. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dieu reste Dieu. Voilà pourquoi notre sauveur est sauveur et demeurera sauveur. Le Seigneur va continuer à sauver. Quoi qu'il se passe, voilà pourquoi, si les ténèbres se densifient, la lumière de Dieu va briller encore plus. Soyez-en absolument certains, nous rentrons dans une saison d'évangélisation prophétique. Nous allons voir le Saint-Esprit utiliser les chrétiens et les chrétiennes. Pas simplement les cinq ministères, mais tout enfant de Dieu, toute personne née de nouveau, va être utilisée puissamment par le Saint-Esprit dans sa famille, dans sa maison, dans son travail, dans les rues, nous allons voir la puissance du Saint-Esprit se manifester par des signes et des prodiges, par des guérisons et des délivrances instantanées, par la conversion des cœurs. nous allons voir le Saint-Esprit témoigner de Jésus avec une grande puissance par l'évangélisation prophétique dans une dimension apostolique. Pourquoi Parce que l'Église du premier siècle était apostolique dans le sens où il y avait la, les cinq ministères qui fonctionnaient conjointement la plénitude de Christ était palpable dans l'église du premier siècle et l'église de la fin sera marquée par cette même gloire et nous nous approchons des temps de la fin et je crois que cette moisson qui vient est très probablement la dernière grande moisson avant que le Seigneur vienne prendre son église. Voilà pourquoi nous devons nous tenir prêts, nous devons nous placer devant le Seigneur. Pendant que la porte du réveil est en train de s'ouvrir, nous devons nous préparer à être prêts à recevoir ce réveil et à le gérer correctement. Il y a bien des points que j'aimerais partager, je les partagerai dans d'autres vidéos. Je vais en rester à l'évangélisation prophétique dans celle-ci. Je vais vous donner deux dates. 25 septembre 2021 et 25 février 2022. Ces deux dates. Ce sont des dates qui correspondent à la saison d'évangélisation prophétique. Ces dates, je les ai reçues par dans un temps de prière par le Seigneur qui m'a dit que cette ce laps de temps était ouvert et l'intensité des signes, des prodiges et des miracles allait couler à flot. Nous allons vivre des, des moments extrêmement forts et puissants grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si tu es un évangéliste, que tu regardes cette vidéo, cherche à te connecter à un prophète. Si tu es un prophète ou une prophétesse, et que tu regardes cette vidéo, cherche à te connecter à un évangéliste ou une évangéliste. Quel que soit l'endroit où tu habites, comprends bien que c'est un principe spirituel, tu as une autorité particulière là où tu demeures. Là où tu vis, tu as une autorité particulière plus forte que ceux et celles qui ne vivent pas dans le même environnement que toi. Voilà pourquoi ne cherche pas forcément à aller au bout du monde, demande au Seigneur de te connecter avec un groupe d'évangélistes, avec un groupe de prophètes, avec des ministères ou avec des, des gens appelés, donnés par le Seigneur Jésus-Christ, équipés par le Saint-Esprit, pour pouvoir rentrer dans une équipe pour servir le Seigneur. Beaucoup appellent réveil, réforme, parce que justement, la particularité de la saison dans laquelle nous rentrons, c'est que le Seigneur va utiliser absolument tout le monde, à un niveau extraordinaire. Donc, si ton cœur est en feu pour le Seigneur et que tu as vraiment le désir de voir ceux qui se perdent être retrouvés, alors prépare-toi, mets-toi en marche et sois prêt à ce que le Saint-Esprit te remplisse et te couvre. Nous allons vivre des temps extrêmement puissants. L'évangéliste a la... Capacité d'annoncer l'évangile en tout lieu, en tout temps et à n'importe qui. Et il a raison de le faire. Et le Saint-Esprit va produire les fruits et l'équiper des dons qui vont avec cet office, avec ce ministère. Mais il faut savoir une chose, c'est que puisque le Saint-Esprit est en train de faire basculer l'Église dans une dimension apostolique, la saison d'évangélisation qui s'annonce, doit s'allier au prophétique. L'onction prophétique doit être mise au service de l'évangélisation. Les prophètes et les évangélistes doivent fonctionner ensemble, impérativement. Cela va densifier et apporter une profondeur à l'évangélisation, dans le sens où, si l'évangéliste annonce l'évangile librement et largement, le prophète va être lui doté d'une capacité à recevoir une vision stratégique spirituelle des temps, de l'histoire et des circonstances. Voilà pourquoi, si l'évangéliste et le prophète s'allient, ce ne sera pas une addition mais une multiplication. Le prophète fonctionne en prophète, l'évangéliste fonctionne en évangéliste, mais pour que les deux fonctionnent ensemble, Chacun doit faire un pas en arrière pour laisser de la place à l'autre. Voilà pourquoi nous retrouvons l'œuvre de la croix qui nous empêche de regarder à nous mêmes même de regarder au ministère que le Seigneur nous a donné pour regarder le ministère de l'autre. Parce que si je porte Christ, mon prochain porte Christ aussi, mon frère, ma sœur porte Christ aussi. Et je dois recevoir sa part comme lui ou elle doit recevoir la mienne afin de manifester la plénitude de Christ. Nous ne devons pas vivre ça comme une diminution, une soustraction ou un amoindrissement, mais comme une multiplication et une extension. Nous devons cesser de penser en termes d'église bâtiment, nous devons penser en termes de pierre vivante et de croissance du royaume d'extension du royaume l'église n'est pas le royaume et n'est pas le bâtiment l'église est une assemblée de pierres vivantes qui poussent les limites du royaume et qui éventre l'enfer et nous devons rentrer dans cette dynamique où nous savons que nous ne véhiculons pas une idéologie ou une doctrine. Nous ne cherchons pas à rentrer dans des débats d'opinion ou à convaincre que notre idée, notre pensée, notre opi notre opinion est meilleure que celle de notre voisin, mais nous cherchons simplement à partager la grâce que nous avons reçue et la grâce, nous l'avons reçue lorsque nous avons rencontré quelqu'un, non pas un livre, non pas une idée, non pas une pensée. Mais une personne, et cette personne, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole fait chair. Et nous devons, puisque nous sommes en relation avec lui, rentrer avec lui comme intermédiaire et intercesseur dans une relation avec le monde, afin que le monde reçoive la lumière de celui qui nous a éclairés. Parce que nous ne portons pas notre propre lumière, nous portons celui qui est la lumière. Et c'est là qui fait toute la différence. J'aimerais vous amener à comprendre, lorsque je parle d'évangélisation prophétique, l'évangéliste est la pointe de la flèche. Le prophète est celui qui va orienter la flèche pour qu'elle atteigne un but encore plus précis. Nous allons dans cette saison, si nous sommes obéissants, si nous sommes sensibles à l'esprit, si nous sommes remplis de la parole de Dieu, eh bien, nous allons ouvrir des brèches spirituelles, nous allons ouvrir des portes. Les portes spirituelles de Paris vont s'ouvrir et donc les murs d'enceinte vont s'effondrer. Les portes naturelles vont s'ouvrir aussi et Paris sera ouvert à l'évangile. Paris va être transformé d'un désert en un jardin d'Éden. C'est la volonté de Dieu. Ne doutez absolument pas de cela. J'aimerais vous partager cette stratégie que j'ai reçue. Lorsque j'étais en prière, puis en, en priant avec un, un, un frère, nous avons reçu la vision d'un jardin et nous nous sommes rendus dans un parc, dans une des portes sud de Paris et ce parc correspondait à, à notre vision et dans ce parc, le Seigneur a commencé à nous parler. Nous sommes retrouvés dans l'histoire, dans l'histoire de Paris. Et nous avons vu qu'à l'époque de Louis-Philippe, des fortifications ont été érigées, un mur d'enceinte a été érigé tout autour de Paris pour protéger la ville de l'invasion étrangère. Ces, ces murs d'enceinte étaient constitués d'une toute une série de portes et nous avons compris que ces portes sont des lieux spirituels où il y a des hommes forts, ce principe d'homme fort, de, de, de puissance spirituelle, nous le retrouvons dans le livre de Daniel où nous voyons le, le, le prince de Perse, le prince de Grèce, qui s'oppose aux prières de Daniel. Il y a donc des puissances sur les nations, comme il y a des puissances sur les départements, comme il y a des puissances territoriales sur les quartiers, sur les portes. Et nous avons compris que le Seigneur nous donnait une stratégie des portes pour que l'Évangile rentre dans le cœur de Paris. Et je veux vraiment vous partager ça librement, il y a des combats dans lesquels nous ne pouvons rentrer que quand le Seigneur nous donne le feu vert. Ne rentrez pas dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Ce type de combats sont généralement prophétiques, discernés par les prophètes, parce que les prophètes sont équipés pour ça. Et nous devons recevoir ces stratégies pour les partager avec les autres ministères de la parole. Et avec particulièrement les évangélistes pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la pointe de la flèche ne frappe pas à côté. Comme le dit l'apôtre Paul, je frappe non pas comme battant l'air, mais avec efficacité, j'atteins le but. Et nous avons la capacité d'atteindre le but parce que Christ a atteint le but. Il est notre but. Il est le commencement et l'aboutissement. Voilà pourquoi cette stratégie parisienne doit être comprise et adaptée là où vous vous trouvez. Le Seigneur a une stratégie et des stratégies pour votre famille, pour votre environnement, pour votre quartier, pour votre ville, pour votre village, pour votre région. Et c'est là où le corps de Christ doit fonctionner conjointement et où le Saint-Esprit doit attacher les jointures et les moelles entre elles. C'est très important de rentrer dans cette dimension de stratégie spirituelle. En tout cas, c'est l'appel du Saint-Esprit. Ne passons pas à côté de ça en disant moi, je sais mieux qu'un autre. Il y a une multitude de stratégies. Et nous devons demander au Saint-Esprit de les recevoir et nous devons travailler conjointement ministre entre ministre chrétien avec chrétien afin de cartographier spirituellement la terre. C'est très important de bien saisir ces choses. Je parle peut-être d'éléments que vous ne vivez pas ou que vous ne comprenez pas. Je veux vraiment vous dire que si vous, si vous êtes prêt à être ouvert au Saint-Esprit, à mettre de côté ce que vous avez fait hier, ce dont vous étiez sûr hier et que vous êtes prêt et prête à recevoir une onction fraîche pour une saison nouvelle, une huile nouvelle, un vin nouveau dans une outre neuve. Si vous êtes prêt à ce que le Saint-Esprit fasse de vous une outre neuve, il va vous remplir d'un vin nouveau, d'une huile fraîche pour la saison qui s'ouvre. Cette saison est courte, 25 septembre, 25 février. Je vous invite vraiment à écouter le Seigneur et à lui obéir. Il va révéler des stratégies et utiliser puissamment ses enfants. Je veux prier maintenant dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, impacte le corps de Christ, impacte maintenant tous ceux qui regardent. Les évangélistes et les prophètes, fais-les fonctionner ensemble. Crée les connexions, mettre de côté l'amour propre, l'orgueil, les, euh, les querelles de, de clochers comme on dit. Mettre de côté tout ça parce que ça ne tiendra pas en cette saison. Ceux qui vont s'attacher à ça seront mis de côté et vont voir le mouvement de l'esprit passer devant eux. Seigneur, nous voulons rentrer dans ce train de l'esprit, dans ce courant de l'esprit. Nous voulons participer à cette dernière grande moisson. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous et ouin-nous. Utilise-nous dans ta puissance, Saint-Esprit. Dans la profondeur de notre relation avec toi. Approfondis notre relation avec toi. Afin que nous recevions les stratégies qui conviennent pour cette saison. Donne-nous la capacité et la force de les mettre en pratique. Donne-nous de nous appuyer les uns sur les autres, Seigneur, parce que nous nous appuyons sur toi. Merci pour les signes, les prodiges et les miracles, pour les guérisons instantanées, pour les délivrances instantanées, se produisant en pleine rue, dans les parcs, dans les lieux mal famés, mal fréquentés. Merci, Seigneur, pour les anges qui vont accompagner tes enfants, Merci Saint-Esprit pour la couverture et la protection. Merci Seigneur pour la grande moisson et pour les âmes qui vont passer de la mort à la vie éternelle. Merci pour la rencontre personnelle qu'ils feront avec toi Seigneur Jésus. Et je prie vraiment pour des miracles, pour que tu opères dans le miraculeux et que l'Église opère dans une dimension apostolique par l'évangélisation. Dans l'onction prophétique, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande de la partager. Si elle a du sens pour vous partager là dans vos groupes, à vos amis, autour de vous. Partagez un maximum de personnes et préparons-nous pour cette saison qui débute maintenant. Merci de me dire en commentaire. Si vous désirez rentrer dans cette dimension de l'évangélisation avec le prophétique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec le ministère. Il n'y a aucun souci pour ça. Envoyez un mail tout simplement. Que Dieu vous bénisse.